Salut Trogueur, salut Trogueuse, alors là on est sur le Trog de Lost Planet 2 et je suis en compagnie de Clément. Ouais, salut Alors, okay. qu'est-ce que tu peux nous dire de ce jeu là alors, alors, Lost Planet 2 c'est un, t... un TPS, je me bourre pas, ouais. Donc, un TPS développé par Capcom, euh, c'est la suite de Lost Planet 1 et euh, ben, c est... Il, va... il est, il est... Il est euh, on peut dire, très axé sur le jeu en ligne. Et donc, euh, l'histoire, moi je connais un peu Lost Planet, qu'est-ce ouais. change par rapport au... Enfin si as Alors euh, l'histoire, euh, bah j'ai pas, pas, pas, pas trop joué au ouais, en fait, j'ai eu... Merde, on, on a dit ça. <rire> donc euh, j'ai pas trop joué au hein, 1, et... Euh... Donc, en fait l'histoire, c'est on va on, on va, on peut dire, euh, incarner plusieurs factions, là. je suis un peu des, des pirates, euh, des sables quoi. Euh. Et euh, qui vont en fait... Euh, D'abord en fait, qui se battent pour leur propre survie quoi, qui font tous qu on peut dire, leur copote dans... Bah dans, dans la planète euh, qui a été colonisée dans le 1 Et euh, donc euh, ils, ils vont d'un seul coup se rendre compte qu'il va, va y avoir un acride Donc c'est on peut dire c'est les, les monstres qui vivent sur cette planète Ouais les gros trucs bah la ouais, ouais, qui gros sont rigides cette planète et, et un acride de taille MG, c'est-à-dire un super gros euh, méga, euh, méga géant Mais quoi. méga gigantesque quoi Et donc euh, si, euh, si cet acride arrive à, on peut dire, à destination, on peut dire à, à éclos, Bah ça va être dans la merde parce que bon, la, la planète qui est déjà très froide va devenir encore plus froide et euh, ouais. Donc ça va échiller quoi. Mais la planète elle est froide, mais là t'es dans un désert là, on comprend pas. Euh, bah en fait toute l'économie on peut dire de la planète se, se joue sur la thermoénergie. Là par exemple je peux on peut dire euh, me régénérer grâce à la thermoénergie que je peux collecter en tuant des gens, euh, en détruisant des trucs. Et le gameplay alors euh, c'est un TPS mais qu'est-ce qu'il nous fait bah, ici du genre C'est simple, bon il euh, y, y a des trucs un peu, un peu marrants qu'on avait pu peut-être voir au début, j'ai utilisé le grappin. Ouais, donc là t'as une grosse mythologie. voilà Ça, ça, ça, ça c'est une arme normalement de véhicule, donc on peut le prendre, mais le truc c'est que je peux pas bouger euh, en même temps. Ah d'accord, en fait c'est l'arme de gros bourre. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que j'adore. <rire> ouais, le truc, tu bouges, ah, tu ouais, ouais, Le grappin comme ça, par exemple, là je peux pas monter normalement, mais là, je, je monte. Il euh, y a la thermoénergie, bien sûr, donc on peut en passer à ses potes, on peut, euh, c'est que la euh, c'est euh, pour le vigne. Donc euh, je peux en passer à mes potes, je peux l'utiliser. Euh, et c'est tout, ouais, tout au niveau de spécificité pour ce jeu. En, en, en somme c'est assez classique mais ils cherchent de l'innovation. Et donc en fait, euh, par ouais, rapport ouais. à l'histoire, la durée de vie elle est conséquente ou pas euh, Ouais, c'est pas mal. Moi je trouve ça quand même un peu répétitif au niveau des histoires. Je trouve que ça se répète un peu, c'est toujours aller prendre tel objectif, etc. etc. Mais euh, ça va, c'est quand même assez long. Pour, pour, un, pour un TPS ou FPS, comme ça, pour euh, un jeu de foot, c'est que je long. Hein. Ok, bah dans ce cas, on va pouvoir passer à la partie jeu en ligne. voilà Donc, le online, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Alors, Donc là, alors euh, déjà, je vais vous dire quelque chose en online, c'est qu'il n'y a plus vraiment de monde. Hein. Et euh, ouais, <rire> c'est chiant quand tu as un jeu qui, euh, où tu peux pas voilà et, et, et, et pourtant, c'est quand même bien basé sur l'online. quoi on, on peut personnaliser son personnage, avec euh, ouais, moi j'ai pris un peu le euh, là c'est un peu l'armée euh, bah l'armée quoi l'armée de base euh, du gouvernement euh, tu dirais que le jeu il est plus pensé pour le multijoueur ou pour le solo euh, plus pour du multijoueur parce que le solo vraiment quand es tout seul tu te chier. ah ouais en voilà. fait, c'est assez répétitif ce qui est plus marrant c'est de jouer bah, avec ses, soit avec ses potes au niveau euh, en multi quoi en multi ouais, campagne soit en ligne sauf qu'en ligne il faut trouver des gens et euh, donc le, le multi ou le en ligne, c'est quoi le principe Est-ce que c'est des deathmatchs Bah de là, là, là je suis en train de faire un deathmatch par équipe, mais oui, c'est des deathmatchs, des captures de de, de, de, de, de base... Est-ce euh... que tu peux faire à la campagne à plusieurs à plus uh, ouais, on peut aussi faire à la campagne à plusieurs en local, mais uh, pas en ligne, j'ai pas vu ça en ligne. Ah ouais, ça c'est plutôt intéressant, ça ah -être pour bien qu'il l'intègre en haut online. Ouais. Donc, euh, le, le, le, ça fonctionne comment Est-ce que c'est un deathmatch classique ou alors il... Là, là c'est un death match totalement classique, avec on, on ramasse les armes par terre, etc. pour euh, varier et euh, bah on doit tuer les, les gens de l'équipe adverse quoi. Et euh, il de... euh, y a des points, la, la barre bleue et rouge que vous voyez au dessus c'est des points. donc euh, On perd 500 points euh, bah, dès qu'on crève et on gagne 500 points dès qu'on tue quelqu'un. D'accord et, euh... et... ça joue toujours pareil avec la thermoénergie donc on peut se régénérer, etc. Parce que la thermoénergie est beaucoup plus rare que dans le mode solo. Ouais euh, voilà, c il gère la difficulté par ah, rapport ouais. au nombre de joueurs quoi et euh, donc il y a combien de modes de jeu euh, en ligne quoi à part les deathmatch euh, donc il voilà. y a deathmatch il y, y a un mec qui est tout seul il fuit et tout le monde lui tape dessus ça c'est pas mal il <rire> y a euh... ouais, vraiment <rire> ouais ça. et il y a il euh, y a aussi le, le, mode, bah, le mode capture euh, de base quoi d'accord donc sinon quel est ton avis donc sur, euh, sur le jeu donc c'est c'est un bon jeu quand même hein, Ma malgré que pour moi, des fois, il est un peu trop répétitif au niveau de la campagne. Et donc, bon, euh, si le ligne n'y a plus personne, euh, ça enlève quand même une grande part de tout ce qui est son originalité. Et, merde, c'est un médaillé. Ouais, et pour <rire> en clair quoi. Il fallait acheter le jeu quand il y avait du monde. Ouais, voilà, voilà, ouais, quand il y avait plus plus plus plus. du monde. Mais il est quand même pas mal. Hein. C'est sympathique. Et pour moi, le scénario est quand même plus poussé qu'un que dans un autre shoot classique. Euh, classique, d'accord. Donc, en fait, euh, c'est un bon compromis entre multijoueur. Ouais, voilà. Euh, une histoire, histoire. peut-être bateau mais qui au moins ouais. essaie de, de développer l'intrigue. Quoique c'est quand même pas mal d'essayer de, d'exploser les acrides géants c'est marrant ça. Et euh, là je viens je viens de me rendre compte d'un truc, il euh, y a des humains, donc en fait tu m'avais dit tout à l'heure qu'on qu s'affrontait entre humains, mais ouais. est-ce que ça arrive qu'on affronte euh, pas seulement les gros acrides mais aussi les petits euh, ouais ouais il y a des petites acides des fois dans les euh... oui, mais c'est oui. plus les ennemis principaux du jeu quoi. ouais en fait en fait les gros acides c'est les boss quoi ok bah bah sur ce euh, voilà allez on vous dit salut salut